Une minute et trente et euh, je vais assurer l'application de ce règlement. Déclaration de député, député de Mishkegawek, B. James. Bonjour, Monsieur le Président. Les représentants de l'association des enseignants et des enseignantes oh, franco-ontariennes A.E.F.O. sont avec nous aujourd'hui. Soyez à bien avec Lewisburg. Déclaration de député. Dé député de Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Les enseignants ont façonné notre vie, nous ont enseigné, se sont intéressés en nous et nous, nous ont poussés à être de nos meilleurs. Il y a eu un événement l'année dernière qui a démontré le dévouement des enseignants envers leurs étudiants. Le 15 février 2019, il y a eu un feu, un incendie dans une école qui a tué des élèves et les organisations se sont mobilisées pour aider. Nos communautés ont joué un grand rôle pour aider les élèves qui ont été déplacés par les incendies en leur offrant de des aliments, de l'aide, des vêtements et autres. De toutes les écoles qui ont été touchées, il y l'École catholique de Saint-Augustine en a eu le plus d'élèves touchés. Le directeur Rob Di, Di Lorenzo a dit que tous les dons qui ont été levés par la grande collectivité et ont été donnés aux familles de ces élèves aujourd'hui. Il y a deux enseignants de ces écoles qui ont été touchés, où on a leur a donné aux élèves des vêtements, des transports, toute l'aide qu'ils avaient besoin, les enseignants Louise Barone et Mina Adessa. Les travailleurs so sociaux qui ont aidé, merci d'être là alors que les élèves avaient besoin de vous. Tout le travail des enseignants va bien au-delà de la salle de classe. Ils sont là pour les élèves lorsqu'ils sont dans des besoins et ils méritent d'avoir notre respect. Merci. Déclaration de député. Député de Sarnia-Lampton, merci, Monsieur le Président. C'est bien de vous voir dans le fauteuil ce matin. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître Lynn O'Neill qui est décédé à l'âge de 88 ans, tous ceux qui avaient eu la chance de rencontrer Wilma ont vu son énergie et son esprit positif. C'était une mère, grand-mère dévouée qui a toujours mis la priorité sur sa famille. Un de ses grands projets qui était d'avoir un congé statutaire et elle a fait la collecte de plusieurs signatures pour cette cause et a demandé à tous les politiciens de s'intéresser à ce sujet. Wilma a eu une rencontre avec mon ami et mon collègue Monty McNaughton, le ministre du Travail, pour parler de cette idée de faire en sorte que le 11 novembre soit un congé férié. Le dévouement de Wilma a été une inspiration pour tous à savoir comment vivre notre vie de manière plus amornieuse pour tous ses efforts. Elle a été reconnue par la lieutenant-gouverneure avec le prix pour tout son bénévolat. Monsieur le Président, je voudrais féliciter Wilma O'Neill pour toute sa vie de service envers ma collectivité. On aurait voulu avoir mille citoyennes comme Wilma. Déclaration de député. Député de London West. Merci, Madame, Monsieur le Président. Je prends la parole pour saluer les 200 000 enseignants qui vont participer à un jour de grève ce vendredi pour protéger les élèves. Je voudrais féliciter toutes les entreprises qui ont reconnu l'importance de l'enseignement public de qualité pour l'économie des entreprises que, telles que Physio 360 et Shelby Food Express qui ont offert des aliments pour ceux sur, sur la ligne de piquetage. Je voudrais remercier toutes les familles qui appuient les enseignants dans leur lutte. Par exemple, une un parent de, dit qu'une compression de la part de ce gouvernement fera en sorte que notre système sera honteux, de, sera notre honte, et que le gouvernement agisse contre l'éducation est tout à fait honteux. Nous, nous allons nous en rappeler. Je voudrais remercier tous les élèves qui se rendent compte ce qui compte et ce qui est en compte, et qui a lancé une campagne de pétition pour renverser les décisions, pour augmenter les... les le nombre d'étudiants en classe et de renverser les compressions pour les élèves qui ont des besoins spéciaux. Il est temps pour le gouvernement d'écouter les parents, les entreprises et les élèves négocier une entente qui est juste, qui protège la qualité de l'éducation dans cette province. Merci, M. le Président. Merci. Je vais vous asseoir. Déclaration de député, le député de Milton. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est toujours un honneur et un plaisir de prendre la parole au nom de mes concitoyens ici. Comme on sait, tout le monde le sait, hier, c'était le jour de la famille à Milton. Mon équipe et moi, on a organisé euh, une soirée de patinage au centre de sport de Milton pour la communauté. C'était incroyable. Il avait, C'était plein et beaucoup de gens attendaient pour aller sur la patinoire. On a de jeunes familles, des enfants qui sont venus pour le patinage gratuit, aussi bien que les biscuits. Comme on sait, Milton, c'est là où il a plus de croissance au pays et c'est très diversifié. À chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer des concitoyens à des événements communautaires et d'entendre leurs préoccupations, c'est très important pour moi. Un autre jalon dans ma communauté de Milton, c'est qu'on a pu proclamer février le mois de l'histoire noire dans la ville de Milton. Je veux remercier le maire, aussi bien que tous les collègues municipaux et les députés fédéraux qui étaient là. C'était vraiment tout un honneur d'apprécier la contribution que la communauté noire a faite, non seulement à Milton, mais à la province de l'Ontario, mais à notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci. La députée dhamilton western Anne dandas Merci. Une question qui est dans l'esprit de beaucoup d'Ontariens. Qui protège notre eau à Amont, mes résidents ont eu des problèmes suite au problème sewer Sewergate, scandale où il y a eu un déversement d'eau usée qui a causé des problèmes à Coots Paradise, les zones humides. On était outragés, mais on s'est rendu compte qu'on a recommandé de rien faire pour nettoyer tout le gâchis. Et la raison pourquoi, on a conclu que ça va avoir lieu encore une fois. Euh, John Bode a dit que s'il y a de l'eau usée, il faut le nettoyer. Si ça remplit encore une fois, il faut le nettoyer encore une fois. Et je suis d'accord. C'est choquant de savoir comment... Le contrôle qu'on a est très petit pour protéger l'eau et tous les paliers du gouvernement ont été un échec. Le gouvernement de l'Ontario a la responsabilité d'avoir des rapports à bonne heure pour que les gens soient conscients de la condamnation d'eau et que la, le nettoyage ne devrait pas être optionnel. La crise climatique pose beaucoup de problèmes à l'infrastructure et ça cause des problèmes de contamination. Il faut il faut faire des investissements dans l'infrastructure ici en Ontario. Et Notre relation avec l'eau est très importante et c'est une ressource publique, l'eau est un bien public et c'est notre responsabilité collective de protéger l'eau. Merci. Déclaration de député, euh, la de, le député de Guelph. Merci. J'ai un cœur lourd quand je rends hommage à Myra Fall, un agent de sécurité qui a été tué de façon tragique pendant qu'il travaillait à la station centrale de Guelph le 15 janvier. La semaine dernière, une vigile a eu lieu pour rendre hommage à son mémoire et pour euh, euh, penser à la santé et sécurité au travail. Tout travailleur devrait rentrer à la maison. Les gens pensent comment Mario, euh, disent que Mario aimait sa famille, prenait soin de son euh, père et avait une passion pour les chevaux. Et on parle aussi de, des problèmes de les... sans-abri, la sécurité publique, aussi bien que la toxicomanie. Et il faut donner des services aux gens qui ont besoin pour créer des soins. Euh, euh, des soins quand on n'a pas de soins sécuritaires c'est les travailleurs publics qui doivent prendre la relève et il faut travailler pour avoir la santé sécurité au travail aussi bien que de la santé mentale il faut avoir plus de conseillers pour les sans abri et des problèmes de toxicomanie il faut avoir du logement avec des soutiens pour que les gens les plus vulnérables puissent avoir où vivre la décès de Mario fait partie du coup humain de ne pas euh, composer avec euh, la crise de la santé mentale. Et je donne mes condoléances à tous ses amis et sa famille. Merci. Déclaration de député. Le député de Don Valley North Monsieur le Président, le 5 février 2020, j'ai eu euh, l'entreprise de Karaoke la plus importante dans ma circonscription de Don Valley North qui va ouvrir dans deux mois. Catchkin a une installation de 50 000 pieds carrés et qu'il y a de l'équipement d'avant-garde et il y a beaucoup d'équipements. Et il y a beaucoup d'accessions, de des jeux, et ça sera un centre de, de, de loisirs et pour les locaux et les touristes. Grâce à la politique d'ouverture aux affaires de notre gouvernement, on a donné la possibilité aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs d'avoir de, de bons succès. Il y a. On crée plus de 300 000 emplois en Ontario suite euh, à des gestes des entrepreneurs, ce qui est bien pour l'économie, pour les entreprises et pour ceux qui maintenant sont employés aussi. Avec euh, la création d'emplois de notre travail, il y a de, no de nouvelles entreprises comme Catscan TV qui sont ouvertes. Et donc, euh, on va avoir de la croissance euh, au bon endroit et au bon moment. Merci. Déclaration de député, de député de Spadina Fort York. Merci. Cette nouvelle session parlementaire commence avec un autre fiasco dans le réseau d'éducation. Je travaille avec un candidat à l'enseignement à Cambridge, qui est à l'Université Brock. Hier, elle a signé le, pour pour s'inscrire au test de mathématiques qu'elle doit remplir pour devenir enseignante. Et elle s'est inscrite le 3 février. Elle a vérifié hier le site Web. Elle n'est plus inscrite pour euh, faire, euh, passer le test aujourd'hui. Il faut que ce soit dans l'avenir. Elle a su une liste d'attente. C'est tout un fiasco qui euh, touche les euh, étudiants en enseignement. Et il y avait des étudiants de Thunder Bay qui étaient venus, allaient conduire pendant heures et demie, mais maintenant sont sur la liste d'attente et doivent attendre. Le premier principe d'éducation, c'est qu'on prépare les élèves et les étudiants pour la préparation, mais le, les documents de préparation disent que les échantillons ne sont pas utilisés pour la pratique et ne couvrent pas toutes les sous-catégories et éléments pédagogiques qui sont utilisés dans le test de mathématiques. Le test a été annulé pour ces étudiants et s'ils ne passe pas le test en temps, ils peuvent pas être diplômés et commencer à enseigner en septembre. Ce gouvernement doit aux candidats à enseignement une excuse. Merci. C'est la première journée de retour et beaucoup de gens euh, se disent bonjour à aux collègues, aux amis, mais s'il vous plaît, évitez de faire trop de bruit pour qu'on puisse des entendre les déclarations. La députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le 25e jour du premier euh, mois du Nouvel An chinois. Comme on a, la Chambre ne siégeait pas, on n'a pas eu une célébration du Nouvel An chinois. Mais comme le dicton chinois dit, c'est jamais trop tard. Acceptez le cadeau rouge que vous avez préparé. Avec beaucoup de gens de la euh, communauté chinoise à à Richmond Hill. Le Nouvel An chinois, c'est un événement très désiré par ces gens-là. Aujourd'hui, cette année, c'est l'année du de, de rat. Et ce sont des gens qui sont optimistes, qui sont aimés par tout le monde. Les hommes qui sont euh, nés dans l'année euh, du rat sont intelligents et s'adaptent facilement. Et les femmes sont organisées et donnent beaucoup de valeur à la famille. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Je souhaite à tout le monde bonne santé et de bons souhaits et tout le monde à l'Assemblée législative. Ça veut dire qu'on sera d'un seul accord. On va avoir la prospérité au pays et la paix à tous les hommes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui... Euh, l'année, euh, l'anniversaire lunaire de mon mari. Joyeux anniversaire, Albert. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Déclaration de député. Le député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Comme vous savez, le 8 janvier, notre famille canadienne a eu une tragédie la perte de 176 vies, et y inclut 56 dans le vol de 57 Canadiens dans le vol de Canadian Ukrainian Airlines. C'était des ingénieurs, des médecins, des étudiants qui avaient un, un avenir promettant et qui avaient des proches et qui avaient des rêves qui ne seront plus remplis. Mais maintenant, pendant cette tristesse, la force et la résilience de la communauté perse au Canada était remarquable, avec tout le soutien de nos... Euh, euh, homologues canadien, Depuis la tragédie, il y a eu beaucoup de vigiles et de cérémonies où des Canadiens de toutes les collectivités, des représentants de tous les partis, étaient tous les paliers du gouvernement, étaient en solidarité avec les familles des victimes. Je veux remercier tous les députés de cette chambre d'être de, de, en deuil avec cette communauté et au Premier ministre Ford, il a annoncé la bourse, une bourse au nom des 57 victimes. J'apprécie en amitié euh, pendant cette euh, période triste, si je, je remercie Mourad Afa qui, qui a euh, lancé l'initiative de levée de fonds au soutien des Canadiens qui ont perdu des proches dans cet accident tragique. Suite à cette tragédie, nous avons montré au monde ce que cela veut dire d'être canadien et on ne sera pas en paix jusqu'à ce qu'il y ait la justice. Oh, à mon nom, aux députés de Carlton et tous les députés de cette Chambre, on offre nos condoléances les plus profondes aux familles, aux proches et aux victimes. Que vous trouvez de la force pendant cette période difficile.